principal enseignement en fait est vraiment de tester, de tester systématiquement. Donc vraiment cette approche en fait, de test and learn qui permet de se dire voilà quels sont, je pars d'une hypothèse en fait de, de travail et de test. Euh, j'éprouve cette hypothèse je vois ce qui marche ce qui ne marche pas et ça permet en fait véritablement d'être sur une boucle d'optimisation continue et d'aligner en fait l'ensemble des acteurs en fait autour de cette action sur un même objectif ça permet non seulement en fait d'être vraiment sur de l'optimisation mais aussi beaucoup en fait d'abandonner des fausses idées, d'abandonner effectivement des campagnes on va dire sur lesquelles euh, certains en fait, enfin en tout cas que certains veulent euh, et qui pour le coup en fait n'ont pas fait leur preuve et ça permet aussi de choisir le meilleur canal en, fait, en fonction des cibles, en fonction des objectifs. Donc on est vraiment sur cette boucle d'optimisation.